Alors, alors, alors qui dit études, dit travail, qui dit taf, dit les thunes, qui dit argent, dit dépense, et qui dit crédit, dit créance, qui dit dette, te dit huissier, lui dit assis dans la merde, et qui dit amour, dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche, te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seul, qui dit crise, te dit monde, et dit famille, et dit tiers-monde, et qui dit fatigue, et dit réveil. Et alors, de la veille, allons-y pour oublier tous les problèmes. Allons-y. C'est fini car pire que ça ce serait la mort Quand tu crois enfin que tu t'en sors Quand il n'y en a plus rien encore Laisse la ou les problèmes Les problèmes ou bien la musique Ça te prend les tripes, ça te prend la tête Et puis tu pries pour que ça s'arrête Mais c'est ton corps c'est pas le ciel Alors tu te bouges tous les oreilles Et là tu cries encore plus fort Mais ça persiste alors en charge Le plus marche pas, seulement un